je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, en plus on est quasi 420 000 abonnés, c'est juste incroyable, et euh, je vais essayer de te tutoyer pour les nouvelles vidéos à venir parce que je me dis que je parle pas à une masse mais à une personne, vous êtes tout seul dans votre corps hein, de toute façon, donc je vais essayer de vous tutoyer pour les prochaines vidéos, alors peut-être ça fera bizarre je suis pas sûre de toujours réussir, mais on va tenter ça et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube par là je pense, un petit peu en bas et euh, oui parce que je sais que vous regardez mes vidéos sans vous y abonner, bande d'imposteurs parce que oui je travaille derrière et ça serait cool de, de vous abonner ou de mettre des petits pouces et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la petite cloche, à mettre des commentaires, à mettre des likes, à... Voilà, vous connaissez la chanson, vous êtes sur Youtube, et voilà. Et on a un petit peu besoin de, de vous aussi, parce que sans vous, on n'existe pas et j'en suis pleinement consciente. Et oui, j'ai du vous parce que là, je, je généralise tout le monde. Bon aujourd'hui je reviens avec la vidéo euh, sur les poils, le en théorie sur les poils parce qu'il y a un mois j'ai fait la vidéo euh, un mois sans me raser donc c'est une vidéo qui euh, vous a beaucoup plu à, à tous un peu et euh, je me suis dit que j'allais faire la vidéo en théorie pour vous expliquer pourquoi on a des poils, à quoi ça consiste et pourquoi ce sont les femmes qui se rasent et pas les hommes. Je pense que c'est une question que vous êtes beaucoup posée suite à ma vidéo alors oui en ce moment il y a pas mal de vidéos sur les poils euh, je sais je... je, je voilà hein. mais bon la mienne je l'ai fait il y a un petit moment déjà donc euh, commencez pas à dire oui t'as plagié Shéra etc etc j'ai fait la vidéo avant ça, là, elle suit la première vidéo, donc je ne vais pas m'excuser de reparler de poils parce que ça en découle. Alors oui, bien évidemment, je n'ai pas fait la vidéo en théorie sur pourquoi le tabac, c'est mauvais pour la santé. Je pense que vous savez ce que c'est. Parce que si tu ne sais pas, j'ai fait aussi une vidéo à moi sans tabac que je vous mettrai là-haut aussi. Bref. Je pense que j'ai tout dit. J'ai décidé de revenir plus en détail sur cette vidéo en théorie, sur pourquoi on a des poils, pourquoi on se rase, pourquoi les hommes se rasent pas, pourquoi on dit que c'est pas hygiénique, à quoi ça correspond, etc, etc. Beaucoup de pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible à travers cette vidéo. Mais les poils, c'est quoi Déjà, première chose à savoir et très importante, c'est que les poils sont nécessaires et sont utiles sur notre corps. Alors oui, la nature a été bien faite puisque Dame Nature nous a doté de plein de choses que on ignore sûrement mais qui sont hyper hyper importants pour le fonctionnement de notre corps. Et désolé si t'es borné à te dire non, non, non, je veux pas savoir, les poils c'est dégueulasse, les poils nanana. C'est pas parce que tu te dis non hein, que, que c'est la vérité. Voilà, les poils sont utiles et c'est un fait et t'as beau dire non, euh, t'auras toujours tort hein, parce que c'est <rire> pas la science. Il faut savoir que nous avons des poils partout, partout, sur sur le corps, à l'exception des euh, plantes des mains, des plantes des pieds, euh, à l'intérieur de la bouche et de toutes les parties intérieures, si vous voyez ce que je veux dire, et sur les ongles. Mais sinon, notre corps est rempli de petits poils qui sont plus ou moins visibles. Autre fait, hein, nos cheveux sont des poils. Donc vous allez me dire mais pourquoi nos cheveux ils sont super longs et nos poils de bras beaucoup moins longs Et eh bien parce que euh, vos cheveux ont une durée de vie plus longue, c'est-à-dire tous les trois ans à peu près je pense qu'ils vont tomber, c'est à peu près tous les trois ans donc ils ont le temps de pousser. On a une taille max hein, de cheveux et les poils de bras je crois que c'est toutes les deux semaines qui se renouvellent donc bah ils peuvent pas pousser beaucoup plus que, que ça. Oui j'essaye de mes vidéos. En gros, la tige pilaire, oui, je dis la tige pilaire pour pouvoir te la péter entre copines, mais ça veut dire en gros le poil. Ah, on va faire des dessins. C'est toujours plus drôle avec un dessin. On va faire un dessin. Ok, les gars, c'est un peu dégueu parce que j'ai fait une story de draw dessus. On va essayer de, de bien faire les choses. Ah, ça, c'est votre peau. En gros, il va y avoir un poil, là. Tu sais, on dirait les cours euh, quand vous faites euh, au collège. Et là, il y a un bulbe pileux qui a environ à environ 4 mm à peu près de la euh, de la peau en fait et là et eh bien en fait Poussez votre poil. Alors attendez, je regarde mes notes parce qu'il y a des cellules avec des noms chelous. là. Ce bulbe qui s'appelle bulbe pileux, comme toi tu t'appelles Marine, bah, lui s'appelle bulbe pileux. J'ai écrit à l'arrache. Et bien, dans le bulbe pileux, dans ce truc là, heureusement je suis pas preuve d'SVT les gars. Bon, en gros, dans le bulbe pileux, il y a deux cellules, eratinocyte et la truc mélaninocyte, la cellule mélaninocyte. En gros, celle-ci euh, qui est un peu dure à dire, euh, elle sert à avoir le poil imperméable, le poil dur et tout ça et tout ça. Et celle-ci, bah, vous connaissez, c'est avec la mélanine et ça sert à colorer le poil. Donc voilà, c'est composé de deux petites choses qui créent vos poils et oui parce que même si vos poils on les voit pas ils sont bien là ils sont pépousantés en train de boire un coca pendant que vous bah, vous doutez de leur existence mais oui ils sont là et la mélanine va plus ou moins influencer sur la couleur de vos poils et en plus de ça faut savoir que la testostérone a tendance à augmenter la couleur et la densité des poils mais comme vous savez ce sont les hommes qui ont plus de testostérone que nous donc logiquement ils ont plus de poils après évidemment il y a plein d'autres petites choses qui rentrent en compte mais j'essaye de voilà de faire des choses simples et de vous apprendre des choses simples parce qu'après vous allez vous perdre et c'est pas le but Hein, J'ai pas envie d'être le cours de la prof d'histoire géo ou la prof de philo qui ont fait des gros 3 a en mode oh. ⁇ oui, parce que je connais. J'ai été à l'école. J'ai même fait un bac plus 3 et peut-être un bac plus 5 sous. Et du coup les poils ça sert à quoi À protéger. C'est clair, simple, efficace. À protéger de la chaleur et du froid, notamment les cheveux qui protègent du soleil et de tout ce qui est ultraviolet parce que sans ça ça serait... voilà les cheveux nous protègent et les cheveux ont beaucoup plus de problèmes. C'est pour ça qu'on met porter un chapeau etc etc. C'est pas pour vous emmerder, c'est que le soleil c'est dangereux et que sans cheveux vous pouvez et même avec hein, vous pouvez y rester. Insolation tout ça tout ça, you know what I mean. Ensuite d'autres poils, les cils et les sourcils ça protège de la poussière et par exemple les poils que papy Gérard a dans le nez et dans les les oreilles, ça sert aussi à filtrer aussi la poussière, à filtrer le son, à filtrer les odeurs, etc. Parce que oui, ça dépasse tête du nez, c'est peut-être pas avec glamour, mais au moins, euh, ça le protège de pas mal de choses, avec Pépé Gérard. Et ça, c'est pas négligeable. Et encore une fois, même si tu le nies très fort en mode « Non, non, non, je suis pas d'accord, c'est un fait. » Les poils euh, dans les zones du petit minou, des aisselles, etc. Protège évidemment de tout ce qui est un petit peu agression, euh, Protège des odeurs, permet de... Capturer les odeurs, pas de pas faire en sorte que ça pue, hein. ça capture vos odeurs parce que euh, ça protège vos odeurs un peu sexuelles, de phéromones, etc. Après, il y en a qui croient aux phéromones, il y en a qui y croient pas. Ça, c'est deux débats scientifiques, mais euh, à la base, euh, ça vous fait passer vos phéromones et vous pouvez draguer comme ça. En boîte de nuit parce que c'est voilà, même si vous n'avez pas de poils ce qui paraît les phéromones, c'est encore un autre débat, j'ai des pas. Bon sinon le trêve de plaisanterie, ils permettent aussi de capturer les odeurs, de euh, protéger de l'hydratation et de protéger de toutes les irritations, etc. C'est parti un petit peu sensible. C'est pas là pour faire joli ou pour faire pas joli du coup, mais c'est vraiment utile de base. Que tu le veuilles ou non, encore une fois, hein, euh, même si t'es pas d'accord avec ça, euh, c'est la réalité. Oui non parce que moi j'ai des apprentis scientifiques ou des apprentis. Alors vous avez tous des métiers. Quand je dis quelque chose, c'est oui non mais moi je suis maquilleuse, non mais moi je suis docteur, non mais moi je...". Euh, Par exemple quand vous faites croire que vous êtes docteur, euh, Écrivez son faute, s'il vous plaît. Excusez-moi si vous avez fait autant d'années d'études pour faire des fautes à chaque mot. C'est vraiment, j'espère que jamais vous m'opérerez de votre vie. Hein. Je vous le dis clairement, hein, parce que, désolé, hein, moi-même je fais des fautes, mais je me prétends pas docteur. Hein, donc euh... après, vous allez me dire, bon, un docteur c'est censé euh, opérer et pas écrire, mais euh... ah, les mémoires et tout. Euh... Bref, c'est pas le. En gros, clairement, les poils, nos poils, c'est un peu comme la fourrure des animaux. Euh, on sait pas trop encore pourquoi nous on a plus de poils. Est-ce que les hommes préhistoriques avaient plus de poils que nous, etc. La théorie, c'est un peu que oui, que nos poils nous protégeaient du soleil, du froid et tout ça. De toutes les agressions mais comme on s'est vêtu comme on a porté des vêtements et eh bien les poils ont commencé à diminuer euh, bah, avec l'évolution de l'homme parce que par exemple euh, l'homme a évolué au euh, niveau de la mâchoire il euh, y a eu des dents qui ont été euh, en plus l'homme a évolué au niveau de la carrure etc et plus les années passent plus l'homme évolue en fait en fonction de son environnement et aujourd'hui bah, en fait vu qu'on se protège qu'on est vachement plus protégé qu'à l'époque et eh bien on n'a plus besoin de toute cette tonne de poils plus ou moins il y a beaucoup de recherches qui sont sur ça logiquement euh, l'homme a perdu ses poils pour ça parce qu'il a évolué en, en, avec son environnement c'est Qu'aujourd'hui on n'est pas comme un chat à avoir des poils partout. Enfin, il y en a certains, c'est des petits chats. Hein. Euh, moi j'ai connu des mecs, c'était des petits chatons. Enfin, des petits chatons euh, un petit peu moins mignons et un petit peu moins doux. Mais bon, un petit big up à tous les espagnols, un petit big up à tous les portugais et vos poils sont vos meilleurs alliés. Pourquoi les femmes se rasent et pas les hommes Et oui, on arrive enfin à la fameuse question pourquoi d'où les nanas on doit se raser et pas vous les hommes Je crois que j'ai vous voyé pendant toute la vidéo, je suis en train de me dire, je sais pas, il faudrait que je regarde orage. Et comme euh, je te parle en mode toi et moi, bah, j'ai tendance à vous voyer, je sais, j'ai failli ma mission, les gars. Vous pouvez le dire en commentaire, t'as pas bien. Bah, je vais essayer pour les prochaines. On va tenter l'expérience petit à petit. J'arriverai à euh, dire tu au lieu de vous. Déjà, euh, rassure-toi, hein, ma petite mademoiselle. Nous sommes tous nés avec des poils. Tu n'as pas été raté à la naissance. Toutes les femmes ont des poils. Bon, plus ou, moins, euh, plus ou moins présents, plus ou moins foncés. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, je, euh, je suis blonde et. Euh, bon, pas là actuellement, ça s'appelle une couleur, mais je suis blonde et blanche et j'ai eu la chance de pas avoir beaucoup de poils. Merci les origines. Quoi que fera, je vous fasse une vidéo sur mes origines parce que je pense que vous vous doutez même pas des origines que j'ai, mais. je suis un sacré mélange, hein, genre, je suis une salade composée là. Mais voilà, nous sommes toutes nées avec des poils. Parce que comme j'ai dit plus haut, ça protège. Donc, comme je vous l'ai dit plus haut, les poils sont synonymes un peu de saleté. Dans... Aujourd'hui, quand vous demandez une femme qui a des poils, ou les poils en général, même sur un homme hyper poilu, on a tendance à dire Ah, oh, c'est dégueu, ah, oh, ça pue, ah, oh, c'est sale, etc. Et en fait, ça, depuis toujours, en fait, les poils sont associés depuis aux animaux en fait. Et vu que nous les hommes, on veut se distinguer des animaux en disant nous sommes plus des animaux, eh bien nous avons décidé de bah, raser les parties où il y avait des poils, où il restait des poils sur notre corps, parce que euh, voilà, nous voulons être plus euh, purs, plus propre. Et en plus de ça, faut savoir que ce sont les riches à l'époque qui se rasaient qui avaient les moyens de se raser. C'était aussi pour euh, faire une différence entre les un peu plus riches et les un peu plus pauvres. En fait, les pauvres étaient en mode euh, poil et donc c'était en mode ouais, vous êtes plus crasseux et nous, nous sommes riches nous sommes beaux, nous devons être propres et impeccables et nous sommes moins, euh, moins crasseux alors que... Voilà, mais euh, ce sont des choses qui ont été créées pendant des millions d'années, c'est pas moi, petite Léa, qui vais débarquer et dire « Vous avez tort, bande de connards. Hein. c'est la société, c'est comme ça, et c'est l'évolution. » Mais en tout cas, pourquoi les femmes, du coup, se rasent et pas les hommes Eh bien parce que la femme, euh, dans, dans, dans l'idée de la société, etc., c'est une petite chose fragile qui doit être toute belle, toute pimpante, avec son petit sourire qui doit être toute propre, toute euh, gna gna gna, toute ci tout ça, parce que la femme est un, est un petit objet hein, pour, pour pas mal d'hommes, hein, encore aujourd'hui, malheureusement. Et euh, l'homme, c'est un peu l'homme viril, l'animal, etc., genre euh, « il porte des gros trucs etc. Et euh, c'est des, des choses qui datent depuis des millions d'années et qui restent encore aujourd'hui ancrées. Il est comme son nom l'indique, fort, fort. Mais mais mais je vais finir cette vidéo en disant que aujourd'hui les hommes se rasent et nous ne nous, nous rasons quasiment plus. Donc est-ce que vous pensez que d'ici des millions d'années, ça sera euh, la femme qui va plus se raser et l'homme qui va se raser ou plus les deux ou les deux vont se raser Moi bon, encore personnellement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, un mois avec, un mois sans poils, euh, moi j'aime pas forcément les poils, donc que ce soit mon homme ou moi, j'ai envie de les enlever. Et euh, n'hésitez pas à vous à me dire euh, si vous les aimez, si vous les gardez, si vous avez envie de vivre avec. Si vous avez marre de souffrir parce que euh, en vous épilant, etc., que pour vous c'est une perte de temps, ce qui est vrai, on souffre pour enlever des poils c'est insupportable. Il y a eu aussi à l'époque où les femmes ont commencé à porter des robes avec les bas en nylon et les poils etc c'était pas hyper ouf donc elles ont commencé à se raser aussi euh, il y a eu des méthodes de rasage qui ont commencé à avoir le jour et il y a pas mal de méthodes de rasage mais les gens à l'époque ils étaient euh, à fond hein. donc, vraiment ils avaient des idées d'incroyable donc si vous voulez aussi je vous fasse une vidéo genre en mode les méthodes de rasage durant les années, les évolutions des méthodes de rasage parce que j'ai vu des trucs c'est en mode ah ah d'accord mais bon avant d'arriver au super rasoir qu'on a aujourd'hui bien évidemment on a testé des choses et des faux dans mille ans ils vont nous dire vos rasoirs c'était vraiment la merde, peut-être. Voilà, je pense que j'ai fait mon tour sur les poils. J'espère que votre, cette vidéo vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant ce que ça vous a appris, à liker la vidéo et à me dire surtout ce que vous pensez vous des poils, de l'évolution de, de ça et surtout comment vous pensez que ça va évoluer dans les années à venir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao